Salut à toi Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargame, chaîne francophone de référence sur Warhammer 40.000. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne, de l'incroyable offre que nous allons vous proposer à partir de mai et de la programmation des vidéos à venir. En l'espace de quelques mois, notre chaîne est devenue une référence sur la licence Warhammer 40.000. Notre investissement sur ce superbe Wargame est sans limite depuis presque trois ans. Au début avec Commander TV, puis avec Creative Wargame il y a moins d'un an, nous avons fait le choix d'investir sur notre média et d'améliorer la qualité de nos vidéos. Ainsi, nous réalisons une moyenne de 90 000 vues par mois depuis janvier 2021. Nous proposons une vidéo par semaine et une sélection des meilleurs joueurs dîle de france pour intervenir sur les reviews de codex et l'analyse du jeu. Nous sommes les seuls à vous proposer ce type de contenu. A cela se rajoute notre investissement sans limite au cœur de la communauté des joueurs, à travers l'organisation de tournois, en solo, en équipe et depuis peu le Creative Wargame Championship le tournoi de haut niveau en streaming et exclusivement sur notre chaîne YouTube. Tout ceci ne serait pas possible sans vous, sans votre soutien, vos likes, vos commentaires, ni vos portages. Et j'insiste sur l'impact que chacun d'entre vous a sur le développement de Creative Wargame. À cet égard, vous avez toute ma reconnaissance et du fond du cœur, merci. Mon immense gratitude va à nos tipeurs, car c'est grâce à eux que la chaîne a pu investir et monter en qualité. Et aujourd'hui, lorsque je regarde le studio qui nous entoure et le chemin parcouru, je suis fier d'avoir franchi toutes ces étapes, de n'avoir rien lâché et d'avoir cru en nous. Et encore plus fier que parmi vous, certains aient cru en nous au point de nous donner de l'argent tous les mois pour que nous puissions évoluer et gagner en maturité. Comme je l'ai annoncé en fin d'année dernière, je vais vivre un changement important dans le cadre professionnel, je vais quitter la métropole pour aller vivre en Guadeloupe. Parmi vous, de nombreuses personnes se demandent, que va devenir la chaîne Va-t-elle continuer d'exister Et si oui, comment Eh bien oui, Creative Wargame continue Mieux encore, Creative Wargame continue de monter en puissance. En tant que média de qualité, nous avons décidé d'employer un vidéaste professionnel. Vous avez déjà pu découvrir sa première réalisation, le rapport de bataille entre Lamar et moi-même, publié il y a deux semaines. Nous avons décidé d'installer un studio en Ile-de-France, sous la gérance de Warc, pour continuer à vous proposer du contenu avec vos joueurs et joueuses préférés, Aimer, LOL, Percastor, Poulki, Lamar et bien d'autres encore. Nous mettons tout en œuvre pour que ces joueurs continuent de vous partager leur expérience de jeu dans la bonne humeur et la bonne énergie qui nous est si chère. Quant à moi, je vais ouvrir un studio dans les Caraïbes pour vous faire découvrir la communauté Wargame des îles. Car oui, même de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons des amis joueurs que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir à la rentrée 2021. Pour réussir ce défi, nous devons nous développer économiquement. Ainsi, le Tipeee restera actif pour que chacun d'entre vous puissiez nous aider à continuer l'aventure. Cependant, nous avons décidé de proposer de véritables contreparties à nos tipeurs. Pour que chaque personne qui donne profite d'un vrai bonus. Une façon pour nous de matérialiser la reconnaissance que nous avons à l'égard de nos donateurs. Si vous décidez d'intégrer le conseil de guerre, soit un don de 5 euros par mois, vous pourrez profiter de l'offre suivante. Déjà, les vidéos premium. Tous les mois, une vidéo exclusive que vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur Tipeee. Ensuite, le chill, paint and chat avec Tourop. Deux fois par mois, une visioconférence avec moi-même et des invités, autour desquels nous discutons librement de jeux, de peinture, de méta et de bien d'autres choses encore. Les Creative Adventures, des capsules vidéo d'une dizaine de minutes sur lesquelles nous abordons des tricks de jeu, des combos, du list building, d'analyse de méta ou tout simplement des debriefings de compétition. Et enfin, le fil Conseil de guerre, un fil de discussion privée sur WhatsApp Hyperactif et animé par une équipe de passionnés. Vous pouvez nous rejoindre sans plus attendre sur Tipeee, le lien est dans la description de cette vidéo. Pour finir, je vais vous parler de la programmation à venir. Pour la première fois depuis 3 ans, je vais pouvoir consacrer 100% de mon temps à la chaîne pour les deux prochains mois. Vous allez pouvoir profiter d'une vidéo par semaine, soit un rapport de bataille Warhammer 40000 le mardi, soit un live le mercredi soir. Dépendamment du calendrier Games Workshop, nous vous proposerons soit des reviews de codex ou des analyses metagame, ou alors des parties en live. À cela se rajoutera deux formats complètement originaux que nous avons décidé de pérenniser sur notre ligne éditoriale. Le Temps des Héros, notre chronique fluff liant le wargame à la culture, réalisé par Scoura, conférencier en histoire. Et la Warhammer Academy, une saison complète de vidéos pour débuter à Warhammer 40000 animé par Wark et Freya. En juin aura lieu le Creative Wargame Championship 2, notre tournoi en direct pendant tout un week-end. Pour ce deuxième volet, nous avons rassemblé des joueurs de haut niveau, investis dans la compétition internationale depuis de nombreuses années. Nous comptons sur votre présence pour rendre cet événement complètement épique. Vous l'aurez compris, ça va être le feu, nous allons vous proposer du contenu comme jamais nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre aussi sur creativewargame.fr, notre site où vous retrouverez en un clic toute l'actualité de la chaîne ainsi que la bibliothèque complète de nos vidéos. Vous pouvez participer à notre jeu concours de mai en vous inscrivant gratuitement. Le tirage au sort aura lieu parmi les inscrits sur le site fin mai à gagner un tapis de jeu en mousse powd d'une valeur de 80 euros. Vous retrouvez évidemment le lien vers le site dans la description. Voilà les amis, vous savez tout sur l'avenir proche de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Game. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.